Miami à ces meufs sont fucked up et moi je me drogue fort l'odeur du saint Dol, le goût du rock fort amnésia ace amnésia gold cannabis cup dans la tête j'inspire ce qu'il y a dans sa tête je regarde ce qu'il y a dans son tel je suis en elle mais elle repense à son ex donc je vais tout niquer comme la veille, comme la fille je vais tout niquer cette après dans cette vie j'ai fait les mauvais choix et cette vie est trop dure vivre sans la pure j'ai vécu toute ma vie dans la butte je roule un gros joint et puis je l'allume je m'assois près d'elle, la coquine, je vais lui mettre ma main sur la nuque. Dans mon quartier, la nuit, il se passe des trucs de ouf. Quand je m'engrote avec pas le ville, il se passe toujours Merci. un truc. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Donnez-lui de la force. Je compte sur vous, hein. Je compte sur vous, Salut à tous, c'est Tsukwesey One dans la folie, de Bon, tout simplement, aujourd'hui, je sais que beaucoup de gens aiment ces vidéos-là, c'est quand j'embrasse des filles dans la rue. Donc, pour vous, vous avez une partie 6, carrément. Vous allez kiffer. Vous allez kiffer. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. T'as un point. Bien joué. Je gagne gagnante. Hein. Alors, c'est parti. Alors, on est prêt. Donc, c'est pierre, feuille, ciseaux. On sort. Hein. Pierre, feuille, ciseaux. Un point. Pierre, feuille, ciseaux. Deux points. Pierre, feuille, ciseaux. Bon 3-0. Bon, bon, un petit bisou, hein, du coup. Où tu veux. Propre. Voilà. Et toi, tu vas veux, tu veux, tu veux, tu veux jouer. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. 1, 2, 3, pierre feuille ciseau. 1, 2, 3, pierre feuille ciseau. Ah, bon. Du coup, bisous, hein. bisous. <rire> bon parti. parti. Hop. Vous une bonne journée. Oui, bien. 1, 2, 3, pierre feuille ciseau. 1, partout. Bien joué. 1, 2, 3, pierre feuille ciseau. 2, 1. Bien joué. 1, 2, 3, pierre feuille ciseau. 1, 2, 3, pierre feuille ciseau. 2 partout. 1, 2, 3, pierre feuille ciseau. 3, 2. Du coup, j'ai j'ai droit du coup un petit bisou. Bien joué en tout cas. 1 2 3 walk paper scissors. Oh, I win. So, I can have a little kiss. So yeah. I have a gloss. It's okay, it's okay. It's okay, it's okay. Gloss is okay. Ah, OK. 1 2 3 pierre feuille ciseaux. OK. Un petit bisou Merci. Au revoir. 1, 2, 3, pierre feuille ciseaux. Oh bien joué. 1, 2, 3, pierre feuille ciseaux. Oh putain merde, attends, avec moi, genre. 1, 2, 3, pierre feuille ciseaux. 2, 1, 2, 3, pierre feuille ciseaux. 1, 2, 3, pierre feuille ciseaux. 1, 2, 3, pierre feuille ciseaux. Ah 3, elle a gagné, t'es trop fort. Bon, dis-moi le gage. 1, 2, 3, pierre feuille ciseaux. 1, 2, 3, pierre feuille ciseaux. Très bien joué. 1, 3, pierre feuille ciseaux. Très bien joué. 1, 2, 3, pierre feuille ciseaux. Non, je... Je bon attends attends. <rire> On okay, bon. bien fait 3-0 gros 3-0 gars vas-y du coup -moi un gage, donnez-moi un gage, vas-y. Okay. alors tu bien vois, joué. Hein. Euh... OK, tu vas avoir une note dans la rue. Tu, tu la vois, Tu Tu, tu l'as pas Tu, oh. Oh. tu... Oh. Je demande avant quand même hein. non, non, non, non. non, tu danses le elle et tout en mode ouais, tu sensuel, tu sensuel. Ouais tu sensuel, ouais, tu sensuel, ouais, je fais 1 2 3 puis après ciseaux. Ah du coup, ah voilà. Mais moi j'ai dit c'est <rire> Du coup, attends Il y a genre un petit monsieur là. On peut pas faire un petit truc au monsieur. Ah mais ah, tu je peux lui faire un petit bisou. Ah, oui. Non non non non non ah, non, non, non non. Bah, bah, c'est un monsieur. Bah justement. Non. Ouais bah oui bah oui. Ouais. Qui? Bah lui. Le Rona grand là. Ouais. Mais là, il avait une main quand même écoute-moi, oh. à la fin tu dis, tu dis, c'est pas vrai. Ok, vas-y. Putain, vas-y. Euh, monsieur, excusez-moi. En fait, je vous ai vraiment, pour vous dire la vérité, remarqué de loin. Est-ce que, monsieur, il y aurait moyen d'avoir votre numéro C'est mon numéro, pourquoi Parce que je, je vous trouve beau. Vous voulez pas, vous sais pas, sais pas, pas monsieur, avec moi Non. Ah, ok, d'accord. Ah, ah, merci. Hein, si. Il a dit non. Il a dit non. Il a dit que moi aussi, je suis chez beau, mais bon, euh, voilà. puis bon. alors lui. lui. Monsieur, euh, excusez-moi deux secondes. Euh, deux secondes. Hein. Est-ce que je pourrais vous embrasser sur la joue, s'il vous plaît tu la joues S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, oui. s'il vous, vous plaît. Ah bah il veut pas un hein, bon. On sait que c'est comme le fait. D'aspect. Oui. Okay. Bon les filles, passez une bonne journée. 1, 2, 3, puis un feuille enfin, ciseau. Bon bah la joue. Propre. Hein. Allez merci les gars, hein, c'est propre. C'est hein. propre. C'est propre. C'est Bah parce que ah, quoi. Ouais. Pas un écran, non oh, pas la mienne a joué. Je Vas-y je vais mettre ton nom. On a votre côté. maman. Bah, Vas-y si vas t'es chaud. Vas-y. Ok. Vas donc, c'est 1, 2, 3, puis à feuille, ciseaux, on sort, ok Ok. 1, 2, 3, puis à feuille, ciseau. Bon Ouais, mais non, mais c'est on joue en 3 points, genre. Non, c'est seulement, mais. Et... Mais non, mais c'est mais... en un point, genre. Mais bah, depuis le... quand On a toujours été en 3 points, genre. Ah non, non, mais au Japon, c'est un seul point, hein. Au Japon, non, on est pas au Japon, non mais. Oui, mais on oui, oui, oui. Ah non, mais c'est. Oui, non, en fait, ça, ouais, quand, en gros, je suis japonais, c'est pour ça, c'est dur à croire. Le, le au Japon, c'est une seule fois, en fait, c'est pour ça. Non. Pas 3 fois bah non. On fait 3 points. C'est bizarre comme règle. Hein. Non, ah, surtout pas, mais tu parles japonais Oui, couramment. Ouais, couramment ouais. Vas-y, apparemment. Dajob Genki. Yongo on va se bien en Ok, d'accord. <rire> ok, parti. 1, 2, 3, pire, feuille, ciseau 1, 2, 3, pire, feuille, ciseau 2, 1. Ça fait 2, 1. 3, 2, 1. Ça fait 3 points. Hein. C'est trop 3 manches, gagne. C'est bizarre, ça se ouais, passe. Toi, tu douilles, toi. Ah c'est 3 manches gagnantes ça non 3 fois et le nombre de 4. Ah ok j'ai gagné une fois alors déjà vas-y vas-y ok ça marche donc ça fait 2 1 Ok. 1 2 3 bien fait ciseaux 1 2 3 bien fait ciseaux 1 2 3 bien fait ciseaux aïe 2, aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe un bisou c'est ça ouais attends c'est comme un long combat quand même euh, franchement, au beau gage, là, c'est. Hein Ta hein vidéo, la elle a percé. Laquelle Celle-là qu'on a vue quand tu m'as La taille, non ouais. Ouais, ouais. Et encore, celle-là, encore, ça va. Merci d'avoir visionné la vidéo. Bonne année, gourou. À côté de vous, j'ai plein de maladies ici, là. Hein, hein, plein de maladies, mais bon, c'est pas grave, vous voyez. Vous voyez, voilà. Bon, mettez des pouces bleus, dis un pouce bleu, bleu partagez la vidéo, voilà.